Le solfégiciel offre la possibilité d'entendre les séquences affichées et de contrôler certains paramètres de lecture, notamment le tempo. Pour écouter la séquence, ouvrez le tiroir Options de lecture et cliquez sur le bouton Jouer la séquence ou appuyez sur la barre d'espace de votre clavier. Pour ajuster le tempo, servez-vous du slider tempo. Il existe aussi un raccourci. Sur votre clavier, appuyez simplement sur la touche majuscule, puis sur la flèche vers le haut ou vers le bas. Par défaut, le métronome joue un décompte d'une mesure, puis se tait pendant la lecture. Si vous souhaitez continuer à l'entendre pendant la lecture, cochez l'option « Entendre le métronome ». Vous pouvez rapidement l'activer ou le désactiver, même en cours de lecture grâce au raccourci M. À ne pas confondre avec majuscule M qui sert à changer de mode. Remarquez que l'icône du métronome apparaît en haut à gauche de la partition lorsque l'option est activée. Par défaut, le métronome joue à la noire dans les mesures à temps binaire et à la noire pointée en 6-8. Si vous préférez entendre le métronome à la croche, changez le paramètre dans ce menu déroulant. Pour entendre le métronome seul sans lancer la lecture de la séquence, cliquez sur « Démarrer le métronome ». Pour ne pas entendre la mélodie pendant la lecture, désactivez l'option « Entendre la mélodie ». Remarquez que l'icône « Haut parleur muet » apparaît en haut à gauche de la partition. Le raccourci « Entrée vous permettra de plus rapidement jouer avec ce paramètre, même en plein milieu d'une mélodie. A vous de choisir quand vous donnerez plus d'autonomie à votre apprenti lecteur ou quand vous lui donnerez un petit coup de pouce.